Monsieur le Président, chers collègues, en matière de développement économique, la région intervient dans de nombreux domaines, financement, reprise d'entreprise, économie sociale et solidaire, internationalis internationalisation, et ce, avec une multitude d'outils, parfois, il faut le reconnaître, très innovants. Votre volonté d'intervention de voir la région comme un outil profitable aux acteurs économiques est claire et visible, depuis, déjà depuis le BP 2018, avec certains outils mis en place dès 2017 et qui, chaque année, montent en gamme ainsi que le soutien aux artisans et aux formations afférentes. Il faut cependant noter que s'il faut se féliciter de l'augmentation des exportations, il nous reste, selon le CSR, à juguler la fuite des cerveaux. Je sais que ce n'est pas facile, quand il y a des, des salaires attractifs à côté, de garder des meilleurs, mais il faut y réfléchir. De la même manière, s'il faut se féliciter d'une légère amélioration de l'emploi dans notre région, force est de constater que de grandes disparités territoriales existent, avec, par exemple, la Haute-Marne et la Meuse, ne profitent pas de cette dynamique. Par ailleurs, toujours selon les chiffres du CSR, nous ne pouvons que constater que sont toujours privés de ces améliorations, certains publics comme les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans ou les demandeurs de longue durée. Ainsi, il n'est pas question de dénoncer un manque de volonté ou d'ambition, bien au contraire, mais peut-être un manque de lisibilité et d'auto-évaluation des dispositifs existants afin d'augmenter la pertinence et le ciblage de l'intervention régionale. Je vous remercie. Merci. Merci.